Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, euh, Isabelle, merci de m'avoir fait cette remarque. Je vais donc vous donner la date, hein, c'est vrai que ça peut être important. On est donc le 13 mai aujourd'hui euh, et euh, je vais vous parler un peu du système qu'on a retenu pour irriguer notre petite serre euh, au cours de la saison. Donc euh, je vous rappelle que la serre fait 9 mètres carrés, c'est tout petit, hein, ça sert plus d'abri. Euh, euh, de la pluie, notamment euh, d'abri à tomates euh, en particulier, que de serres à proprement parler, puisqu'on ne la ferme jamais hein, durant la saison. Néanmoins, j'aimerais euh, limiter les arrosages euh, aériens euh, cette année, et puis pouvoir aussi gérer un peu plus les absences qu'on peut avoir, euh, je pense en particulier aux vacances. Alors, euh, ben bah voilà, hein, ça tient là-dedans. Voilà, de... de... Deux colis là qui contiennent euh, eh bien le matériel dont on aura besoin pour euh, s'affranchir de cette question de l'irrigation de la serre. Il ne s'agit pas d'un goutte à goutte. Euh, je vous laisse peut-être deviner de quoi il s'agit. 30 secondes Un peu moins que ça. Vous avez trouvé Allez, je vous montre ça en image. Voilà donc la solution qu'on a retenue ce sont ces amphores euh, ou des jarres, euh, enfin euh, appelons ça comme on veut, des poteries, hein, voilà, euh, qu'on va donc enterrer hein, jusqu'ici. Jusqu elles sont équipées d'un couvercle. Et euh, l'idée c'est de les remplir d'eau. De, Alors celles-ci elles font 10 litres et euh, elles vont euh, euh, pouvoir diffuser cette eau donc euh, très régulièrement par, euh, par porosité hein, tout simplement, c'est une argile particulière euh, qui sert à réaliser ces, ces poteries qu'on appelle des oia et euh, ça va nous permettre en principe l'eau allant toujours du point le plus humide vers le point le plus sec au fur et à mesure que le sol s'assèche éventuellement, et eh bien ça va permettre de disposer de alors, trois jars, 30 litres de réserve d'eau. Alors, trois que je vais disposer de la manière suivante. Deux, voilà, d'un côté de la serre, une de l'autre côté de la serre. Ça va servir essentiellement pour les tomates. Et puis, le dernier quart de la serre va accueillir plutôt les aubergines, poivrons, etc., pour lesquels je, je ne mettrai pas de jarre alors pour être tout à fait honnête, euh, j'en avais commandé 4 et j'en ai reçu 4 en parfait état et on en a cassé une, hein, donc euh, je ne sais pas comment on a fait, euh, euh, Voilà, c'est en déballant, je me suis rendu compte qu'il y en avait une cassée, or je n'ai plus le temps d'en recommander une, ça peut prendre beaucoup de temps jusqu'à 8 semaines hein, la, la, la réception de, de ce produit. Euh, il faut que je plante et je peux pas imaginer non plus les mettre en place après avoir planté euh, dans la serre. Donc pour cette année, on fera sur, euh, ce sera un peu un mouton à trois pattes et puis on ça nous permettra en même temps d'apprécier l'efficacité de ce système et puis on verra l'année prochaine euh, si on complète euh, avec une, une quatrième jarre sous la serre, voire même si on étend le système, pourquoi pas à certaines euh, à certaines parties des extérieurs euh, pour gérer un peu. Euh, aussi les, les éventuels problèmes d'arrosage en été. Même si honnêtement notre paillage hein, euh, répond déjà euh, très très bien à cette question là. Quoi. Allez on les installe. Voilà donc le, le premier est en place. J'ai pris soin de bien reboucher autour avec de la terre fine pour assurer bien le contact entre la jarre et, et entre la poterie donc et le, et le sol. Euh, voilà, il n'y a plus qu'à remplir et puis euh, je pense qu'on pourra venir euh, la, la forme de ces de ces poteries permettra quand même de planter assez près autour en principe ça doit pouvoir euh, irriguer entre guillemets environ un mètre, euh, un mètre autour hein, de, de la poterie sur, euh, sur ce volume de 10 litres ce qui est quand même pas mal donc c'est une, une petite entreprise de l'Héro hein, qui fabrique ces euh, voyages, je vous mettrai le lien euh, euh, de leur site internet euh, dans la description de la vidéo voilà donc euh, Ouais, ici, ici, enfin encore un là, Alors, je l'ai coupé en deux celui-là, euh, encore un ici, enfin voilà, hein, pas, mal de, pas mal de vers de terre dans le sol de notre serre, ce qui est euh, assez facile à expliquer, puisque durant tout l'hiver, j'ai pris soin d'arroser très régulièrement sous la serre, de manière à ce que le sol euh, se maintienne en vie. Et puis, euh, comme à l'extérieur, hein, il y a le, le crottin qu'on retrouve ici, qui est venu alimenter un petit peu tout ça. Et ben, ouais, effectivement, j'étais jusqu'à présent pas trop amené à creuser. Il est bien rare qu'il y ait une bêche euh, euh, au potager qui dit non, mais bon, là, c'était nécessaire aujourd'hui. Et ça me permet de constater effectivement la colonisation de, eh bien, du sol de notre serre par ces vers de terre, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Alors je vais en profiter aussi pour euh, hop, cacher un peu ma réserve personnelle. Voilà, ça en fait une douzaine que la patronne ne trouvera pas et sur lesquelles elle ne pourra pas me rationner. C'est très bien. On y va. Alors voilà, les oyas sont posés, euh, les trois oyas sont posés. J'ai gardé une place euh, d'ailleurs où ça goûte un peu sous la serre. Pour les poivrons aubergines, je préfère que ça goûte un peu... Euh, euh, en attendant que je répare ce, ce tout petit trou euh, sur ces plantes là plutôt que sur les tomates et puis ce dont je voulais vous parler également c'est voilà ces plants de tomates de l'année dernière euh, qui ont souffert du mildiou puisque j'avais enfermé de l'humidité tout à fait en fin de saison il y avait un coup de vent qui était annoncé j'avais enfermé euh, de l'humidité dans la serre parce que j'avais arrosé et fermé la, la serre par rapport à ce, à ce coup de vent qui était annoncé Sauf que c'était l'automne, le coup de vent a bien eu lieu, mais il faisait quand même très doux, et boum, ça n'a pas manqué, joues euh, dans la serre, bon, c'était pas très grave, il restait juste quelques tomates. Voilà, Toujours est-il que les pieds de tomates infectés, je les ai laissés sur place, ça ne m'inquiète pas euh, le moins du monde. Je crois vraiment, je crois vraiment que euh, si les conditions ne sont pas réunies de nouveau euh, cette année euh, sous la serre, il n'y a aucune raison pour que ce, ce mildiou se développe. Voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous retrouve très vite avec une autre vidéo au sujet des plantations des tomates et puis toute une foule de choses dont j'ai envie de vous parler là euh, très rapidement derrière mais je voulais isoler celle-là sur la question propre de, de, de l'irrigation euh, et puis surtout au sujet de ma réserve personnelle, pas un mot. Hein. Allez à bientôt, ciao ciao